Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les astres 10, c'est moi Zéna et voici les prévisions des poissons pour la semaine du 13 au 19 avril 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc Mercure sera dans votre deuxième maison d'Albélier jusqu'au 27 avril. Mercure dans cette maison va favoriser toutes les transactions financières et vous réussirez à jongler, à convaincre lors des négociations et charmer aussi vos interlocuteurs. Vous aurez une belle capacité à saisir les bonnes affaires et les opportunités qui pourraient se présenter soudain. Votre intelligence vous donnera l'opportunité de faire de revenus supplémentaires. Pour les prévisions quotidiennes, lundi et mardi, la lune sera dans le Capricorne, votre onzième maison. Et les plus chanceux seront les Capricornes, Vierge, Taureau, les moins chanceux les Verseaux. Et vous vous êtes ici, chers poissons. Votre sensibilité sera très forte durant ces journées et vous ressentirez ce que les autres ressentent sans même qu'ils qu ne vous le disent. Vous serez à l'écoute de vos amis, vos connaissances et vos proches et cela sera très apprécié. Vous voudrez partager vos sentiments et permettre aux autres de faire pareil et cela sera thérapeutique pour vous et pour les autres. Votre intuition aussi sera puissante et elle vous guidera dans la bonne direction. C'est un bon moment pour la méditation ainsi que pour les activités artistiques et créatives. Votre forte créativité vous permet de donner une forme tangible à votre imagination, pour que votre imagination soit touchée, vue, ressentie ou entendue. Donc ceux parmi vous qui font la musique, la danse, la peinture, ou toutes sortes d'activités artistiques seront choyés avec cette énergie de cette période, même de toute la semaine. Mercredi, jeudi et vendredi, la lune sera dans le Verseau, votre douzième maison. Les plus chanceux seront les Verseau Balance et Gémeaux et les moins chanceux seront vous, chers poissons. Quelques irritations, surtout au niveau de votre foyer ou avec les membres de votre famille, pourrait s'imposer. Votre tolérance laisserait un peu à désirer. C'est pour cela que vous devriez éviter les confrontations et les conflits et utiliser cette période pour planifier et faire des exercices de relaxation si possible. Il pourrait aider beaucoup. Mais aussi patienter les prochaines journées seront fantastiques. Samedi et dimanche, la lune sera dans les poissons. Votre signe les énergies durant cette période vous donnent une très belle vitalité. Votre charme et votre charisme feront tourner des têtes et votre pouvoir de séduction sera au beau fixe. Si vous étiez dans une bonne relation saine, votre amour et affection s'exprimeront à travers des rapports sexuels exaltants. Si vous étiez célibataire, vous pourriez avoir des bons et doux rapports sociaux avec les amis. Une belle fin de semaine, à en profiter au maximum. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers poissons. Je vous prie de prendre soin de vous. Je vous souhaite aussi des joyeuses fêtes. Et je vous embrasse tous. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.